Cancer et ascendant Cancer, euh, dans votre horoscope de ce mois de septembre, euh, bah, il n'est pas mauvais hein, pour vous, euh, vous, je pense que vous allez passer entre les gouttes, euh, je suis même sûre. Euh, donc la Vierge est en bonne harmonie avec vous et c'est le soleil en vierge hein, jusqu'au 23 qui va gérer toute la conjoncture. Hein, le soleil est vraiment la planète centrale et toutes les autres planètes lui rapportent, hein, sont, sont obligées de rapporter au soleil. Euh, ce soleil donc en vierge va être... Bon, c'est vrai qu'il est conjoint à mars, hein, mais c'est très bon pour vos activités comme nous le verrons plus loin. Euh, en même temps, oui, ça vous donne du nerf, hein, ça vous donne l'envie, euh, d'y arriver, l'envie de vous lancer, d'avoir de, de l'audace, hein, alors que parfois vous êtes un petit peu plus ilanime. Mais là, euh, bon, euh, disons que vous serez quand même, euh, hein, non seulement vous serez stimulé vous par la conjoncture, mais vous allez euh, stimuler les autres aussi, hein, tous ceux euh, un petit peu qui vous entourent, puisque la Vierge parle de votre entourage hein, euh, essentiellement à la fois l'entourage professionnel et l'entourage privé-personnel. Donc il euh, y a quelques dissonances, surtout la semaine du 7, donc je vous engage à regarder attentivement euh, l'horoscope de la semaine euh, du 7, euh, où je vous expliquerai en détail ce qui se passe dans le ciel, mais de toute façon euh, vous n'aurez pas vraiment à, à en souffrir dans la mesure où les planètes qui sont en dissonance entre elles sont en bon aspect avec vous. Hein. Donc ça atténue quand même considérablement les choses, au point que certains, bon, seront juste spectateurs de ce qui se passe dans le monde peut-être. Hein. Il peut y avoir des événements ou dans notre pays ou dans le monde. Après le 23, le soleil sera en balance, donc dans un des signes, secteurs qui sont euh, parmi les, les piliers de votre thème, donc c'est très important. Euh, ceci nous représente la famille, la maison, vos racines, euh, tout ce à quoi euh, euh, vous pouvez faire référence, euh, comme des traditions, des... vous pouvez avoir des anniversaires, euh, des commémorations, voilà. C'est vraiment le, le, le signe du passé, qui se répète un petit peu dans le présent. Euh, puis bon on a vu que la maison lui appartenait aussi, mais là bon le soleil ne fait pas d'aspect donc je pense que l'ambiance sera avant tout familiale et que peut-être il y aura une d'ailleurs une réunion de famille après le 23 hein, pour le premier euh, décan principalement. Dans le domaine du travail qui nous intéresse, hein, puisque la Vierge est le signe du travail, euh, Mercure va également être en Vierge hein, jusqu'au 14, et euh, donc euh, disons que vous serez très appliqué dans votre travail, très impliqué, que vous impliquerez les autres. Alors si vous avez des enfants euh, adolescents, c'est sûr que vous allez beaucoup vous en occuper, pour la rentrée des classes, évidemment, mais aussi pour leur donner un bon, un bon départ, hein, c'est important. Le début de l'année scolaire, c'est toujours comme à l'image de ce qui va se passer le reste de l'année. Hein. On, on prend un chemin et puis ben, on reste un petit peu sur ce chemin, euh, surtout quand on est cancer, parce que finalement quand on est cancer, on n'aime pas trop le changement, on aime bien, euh, euh, en tout cas dans, ses, dans les rapports avec les autres, on aime bien euh, que les choses restent dans, dans un cadre précis. Hein. Euh, donc vous, bon, vous serez euh, un petit peu spectateur parfois, certains de vos proches ou certains collègues vont être mécontents, euh, ne vous en mêlez pas. Hein, si je peux vous donner un conseil, étant donné que Neptune est dans, le, dans la boucle, ne vous en mêlez pas, ça pourrait faire un pataquès. Donc après le 14, votre planète d'échange occupera la balance, un autre signe d'échange, mais là c'est des échanges avec votre entourage familial dont on parle, hein, puisque on sera donc avec mercure en balance dans ce secteur, euh, euh, on sera dans le secteur de la famille. Alors est-ce qu'il y a deux possibilités? Soit il y, y a un membre de votre famille, un frère, une sœur, par exemple, qui va venir vous rendre visite chez vous, un ou deux jours hein, maximum, ou alors c'est vous qui allez vous déplacer pour rendre visite à ce proche et passer euh, une ou deux journées à évoquer des souvenirs, à regarder des photos, à vous rappeler telle ou telle chose. Bon, ça convoquera un petit peu de nostalgie, mais vous aimez bien ça, vous le Cancer. Hein? Vous êtes assez tourné vers vers le passé et surtout ce que vous avez pu imprimer euh, de souvenirs dans votre dans votre tête. Mm. Concernant vos amours, vos sentiments, vos attachements, euh, tout ça, c'est l'apanage de Vénus, et bien Vénus elle suit le même chemin que les autres planètes. Elle est en vierge en début de mois, hein, conjointe à mars, donc c'est pas, pas évident, mais après le 14, elle est en balance et là, euh, elle est chez elle, et est donc assez puissante, alors qu'en vierge, elle n'est pas puissante du tout et elle ne peut que euh, vous, vous voir un petit peu critique vis-à-vis hein, -vis de vos proches, alors vous allez leur trouver des défauts, vous allez, euh, comme vous êtes quelqu'un de franc du collier, peut-être que vous allez leur dire ce que vous pensez et ça peut faire des petites histoires parce que bon, euh, il y a certaines personnes qui acceptent très mal les remarques hein, qu'on leur fait, qui sont parfois euh, et surtout les remarques justifiées. Hein? Quand elles sont justifiées, les autres réagissent. Quand elles sont euh, à côté de la plaque, ils disent rien, hein? ou alors ils vous envoient balader. Euh. Donc attention hein, un petit peu à, à ce que vous allez dire, à ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez. Euh, essayez d'être euh, pendant en tout cas les 15 premiers jours, euh, mesurés, euh, réserver, euh, en, en essayant de ne pas euh, aller trop loin, de vous mettre des limites. Après le 14, Vénus sera donc en Balance, euh, et euh, bon alors c'est justement avec cette Vénus en Balance qu'il peut y avoir, ce, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, une réunion familiale. Hein? Vénus elle réunit, alors que parfois, euh, Mars ou Saturne sépare. Hein? Vénus donc sera peut-être à l'origine d'une fête que vous allez faire chez vous, pour l'anniversaire d'un tel ou d'une telle, ou pour commémorer quelque chose. Bah, ça ne sera pas du tout désagréable, mais bon ce sera quand même euh, encore une fois tourné euh, vers le passé. Mais bon, euh, après tout, euh, une fois de temps en temps, euh, ça ne peut pas faire de mal, il ne faut pas vivre dans le passé, mais il faut le faire vivre de temps en temps, euh, parce que euh, euh, bah, les souvenirs, c'est quelque chose de précieux qu'on a en soi, et on peut euh, les convoquer de temps en temps sans euh, euh, bah, sans en être euh, complètement euh, perdu, parce qu'on se dit bah c'était tellement mieux à cette époque-là, non, il y a toujours quelque chose de bien à vivre. Du côté de la forme, de la santé, de l'activité, euh, euh, tout ça, vous le savez euh, peut-être, est géré par la planète Mars, euh, par le soleil aussi, hein, euh, d'une certaine manière, le soleil représente quand même aussi notre vitalité. Euh, mais toujours est-il que là on va se pencher sur les évolutions de Mars, et Mars, se trouve en Vierge comme euh, le Soleil, comme Mercure, comme Vénus, tout ça en début de mois hein, évidemment. Euh, donc bon, vous allez quand même être assez offensif euh, dans vos relations avec votre entourage proche, mais aussi dans vos affaires commerciales parce que la Vierge pour le Cancer représente les tractations euh, commerciales, les euh, euh, comment dire, les échanges, vous voyez, commerciaux et euh, avec Mars, eh ben vous allez être donc euh, extrêmement euh, stimulé parce que peut-être vous aurez un, un produit ou quelque chose qui marchera bien, peut-être que vous aurez fait de la publicité ou qu'il qu y aura eu un bon euh, bouche à oreille euh, sur ce que vous euh, vendez et euh, bon euh, ça va, euh, il y a toujours avec Mars une forme d'accélération. Le seul problème qu'il y a, c'est que Mars va être opposé à Neptune et que donc bon, parfois vous serez confronté à des gens euh, qui vous diront oui et puis qui... vous euh, voyez, qui ne tiendront pas leurs pr leur promesses. Donc ne tenez rien pour acquis tant que vous ne l'avez pas euh, concrètement. Hein. Euh, il s'agit d'être un petit peu prudent, euh, de ne pas euh, croire finalement à toutes les promesses qu'on peut vous faire euh, avec euh, euh, beaucoup de bonne foi hein, parfois, mais aussi pas mal de mauvaise foi, hein, parce que vous aurez affaire à des gens euh, qui ne seront pas euh, toujours de bonne foi. Donc euh, bon, euh, moi mon conseil là, c'est de rester réservé, prudent, ce qui est quand même le, le comment dire Mars en Vierge prend pas trop de risques hein, en général euh, la Vierge est quand même très réservée donc euh, bon suivez hein, le, le, votre instinct euh, en, en la matière parce que ce sera le bon instinct hein, celui qui qui vous dit de rester sur la réserve